Bonjour à tous, nous nous trouvons ici donc, au tribunal de Bordeaux. Nous sommes donc, euh, ici parce qu'on a décroché les portraits des, du président Macron. On décroche les portraits de Macron tout simplement parce que, bien évidemment, euh, sa, sa politique en termes euh, d'écologie n'est absolument pas au rendez-vous aujourd'hui. Il suffit de voir, par exemple, ce qu'il fait euh, au Mont-Blanc enfin avec des discours, que des discours. Euh, Comment on réintroduit aussi l'utilisation de l'huile de palme euh, alors que ça a été voté à l'Assemblée comme quoi il fallait les interdire, ça revient par la petite fenêtre au mois de décembre pour les autoriser, donc Total est content. Euh, on peut voir aussi donc, les décisions qui sont faites au niveau de la Guyane. Le portail de Macron, eh c'est un peu la symbolique de, de son inaction en termes de climat. Le portail de Macron, eh bien, en fin de compte, ce portrait, c'est un vrai faux portrait. Ce n'est pas le portrait de Macron. C'est un vrai faux portrait, tout simplement comme sa politique. Ce n'est que de l'illusion. Il n'y a absolument aucun moyen, il n'y a absolument aucune volonté de faire les choses. On annonce, mais ça a l'air du vrai. Ça a l'air, hein, comme le portrait, vous pouvez le voir, ça a l'air du vrai, mais c'est que du faux. Eh bien, on la symbolise avec ce portrait, qui est un vrai faux portrait, sur le... qui est égal à la vraie fausse politique écologique du président Macron. Merci à vous. Le, le 20 décembre, nous avons donc été euh, reconnus coupables avec ajournement de peine. On devait nous prononcer notre peine aujourd'hui si nous ne rendions pas les portraits. Euh, il a été euh, donc décidé aujourd'hui euh, un renvoi, un renvoi au 25 septembre, donc vous pouvez noter la date, on sera ici le 25 septembre à 14h, mais qui est un renvoi sur ce qu'on devait avoir aujourd'hui, à savoir euh, la peine. Entre temps, euh, nous avons collectivement décidé de faire appel de la décision de culpabilité, et donc du coup on devrait être convoqué euh, en appel en toute logique, avant le 25 septembre, et là on attend la date, et si jamais on devait être relaxé pendant cet appel, le 25 septembre serait annulé, et si nous sommes condamnés, nous serons là, en plus le 25 septembre, pour euh, attendre notre peine. On tient aussi également à souligner, puisque ça, cette... Euh ambiance de... qui règne dans le tribunal et les nombreux renvois qui ont lieu sont aussi du fait de la grève des avocats et avocates avec lesquels nous sommes en total soutien et nous tenons à saluer nos deux avocates Maître Berrier et Maître Noël qui sont en lutte actuellement depuis plusieurs semaines comme beaucoup d'entre nous sur le combat contre la réforme des retraites donc on est aussi dans ce cadre là et comme on a eu l'occasion de le redire le 20 décembre sur vraiment une solidarité avec les autres luttes, on est beaucoup à s'impliquer sur le sur les manifestations sur les retraites. On est solidaires des avocats et avocates également. Et donc du coup, voilà, on tenait aussi à souligner ça puisque les deux, deux avocates qui étaient là étaient en grève et sont venus pour leur envoi avec... Euh avec leur badge d'avocates gréviste et on, on tenait à, à saluer leur geste à nos côtés et à continuer à les soutenir. Notre action elle est légitime et que c'est le droit qui doit évoluer et intégrer l'état de nécessité et l'urgence climatique pour qu'on puisse mener nos luttes et ça doit être un levier d'action pour arriver à changer les choses. On, on se sent quand même porté par, par le soutien du collectif, le soutien de, des autres organisations qui viennent à chaque fois aussi parce qu'effectivement comme Elisa l'a dit, c'est long, c'est usant, on est certain et certaines à s'être impliqués sur, sur d'autres actions aussi euh, qui comportent d'autres risques juridiques, et euh, cette action-là on l'a quand même réalisée euh, en mai dernier, donc euh, là on en est à plus, avec cette date du 25 septembre, à plus d'un an euh, après l'action, donc effectivement ça nécessite euh, beaucoup de, de force, de patience, de persévérance, mais ça a été aussi l'occasion euh, assez merveilleuse de, ben voilà, de créer des rencontres dans ce collectif et de, et de se renforcer entre nous sur, sur les convictions de, de légitimité de notre action comme le disait Elisa donc euh, on a encore vraiment besoin de, de soutien pour, pour sortir de ces épreuves mais on est toujours aussi déterminé notamment grâce à cette mobilisation.